Dans cette vidéo, nous allons voir que le facteur de diffusion atomique est modifié et devient complexe lorsque l'énergie des photons X incidents approche un seuil d'absorption atomique. Cette modification s'appelle la diffusion anomale, encore appelée diffusion résonante, et est utile notamment pour déterminer les configurations absolues des structures non centrosymétriques. Dans la vidéo sur la diffusion de Thomson, nous avons implicitement considéré que les électrons étaient libres. En fait, ils ne le sont pas. Ils sont en effet assujettis à des orbitales et assimilables à des oscillateurs avec des fréquences propres correspondantes au seuil d'absorption de l'atome. Lorsque la fréquence des photons X incidents est proche d'une des fréquences propres des orbitales, c'est-à-dire d'un seuil d'absorption atomique, la vibration de l'électron induite par les photons X entre en résonance avec les oscillations naturelles de l'électron lié. Ceci modifie légèrement le facteur de diffusion atomique. Le facteur de diffusion atomique est alors égal à la somme du facteur de diffusion dit normal, qui est réel et que l'on note F0, d'un terme de diffusion anomale réel F', la plupart du temps négatif, et d'un terme de diffusion anomale imaginaire F', toujours positif. Sur la figure, les modules de F' et F' sont très exagérés. En réalité, ils ne dépassent pas quelques pourcents de celui de F0. Calculons le facteur de structure FHKL pour une structure avec deux atomes par maille, dont un seul présente de la diffusion anomale. Le premier atome contribue pour F1 avec une phase Φ1. Le second pour F2 avec une phase Φ2. Pour ce dernier atome, notez que c'est F0 en vert qui fait un angle Φ2 avec l'axe des réels et que pour les termes de diffusion anomale en bleu, F' est réel et négatif et donc à 180 degrés de F0 et F second imaginaire et positif et donc à plus 90 degrés de F0. Le facteur de structure hkl est égal à la somme F1 plus F2. Construisons à présent le facteur de structure F moins H K L. Le premier atome contribue pour F1 avec une phase moins Φ1, le second pour F2 avec une phase moins Φ2. Comme les termes de diffusion anomale s'ajoutent de la même façon que dans la construction précédente, les facteurs de structure F-H-K-L et f -H sont différents, aussi bien en phase qu'en module. La loi de Friedel n'est donc pas respectée en présence de diffusion anomale pour des structures non centrosymétriques comme c'est ici le cas. Pour un atome donné, le facteur de diffusion normal F0 ne dépend pas de l'énergie des photons X incident. Par contre, les termes de diffusion anomale F' et F' dépendent de l'énergie des rayons X et leurs valeurs sont maximales au voisinage des seuils d'absorption atomique, comme le montre cet exemple de courbe expérimentale. En ajustant la longueur d'onde des rayons X incidents, il est donc possible de maximiser la résonance et ainsi l'effet de la diffusion anomale. Il faut noter que la diffusion anomale n'est importante que pour les atomes lourds, car seuls les atomes lourds présentent des seuils d'absorption avec des énergies élevées proches de celles des rayons X. Dans cette vidéo, nous avons vu que le facteur de diffusion atomique peut présenter des termes de diffusion anomale f' et f' second lorsque l'énergie des photons X incidents est proche de celle des transitions atomiques, c'est-à-dire principalement pour les atomes lourds. La diffusion anomale est principalement utilisée pour déterminer les configurations absolues des structures non centrosymétriques puisqu'en présence de diffusion anomale, les valeurs mesurées de I IHKL et i -H k l sont différentes. On utilise aussi la diffusion anomale Maximiser avec un rayonnement synchroton ajustable en longueur d'onde pour solutionner le problème des phases dans le cadre des déterminations structurales des protéines et plus généralement des macromolécules.